ou quoi tranquille ou quoi ouais, ouais ouais tranquille ouais donc là comme tu peux le constater on vient d'assister à un match d'anthologie entre le paris saint germain et lyon et malheureusement pour vous les lyonnais même si vous avez fait un match absolument extraordinaire je vais pas vous mentir surtout votre milieu là c'était n'importe quoi paqueta il était inarrêtable il arrêtait tout le monde il prenait la balle dans les pieds de de, de gay de neymar de mbappé de messi il y avait plus rien à faire on aurait dit que les lyonnais ils avaient volé tout le talent des parisiens Hein? Je sais pas c'est quel marabout que vous êtes allé voir. Hein? Mais dans tous les cas, ça n'a pas marché. puisque au final, vous avez perdu 2 hein? buts à 1. Et en plus de ça, on a marqué un but comme si on était au basket. Tu vois là, quand il reste 30 secondes, on attend qu'il reste 20 secondes. Tu vois ce que je veux dire Et là, on s'active, on vous met le deuxième but. C'est ça qui vous... Ça a dû vous tuer, hein Ouh là là Oh là là, pourtant vous aviez fait un match extraordinaire devant des millions de personnes. Mais là, on ne va pas se mentir, on va parler de la dinguerie qui vient de se passer. Il y a une dinguerie qui s'est passée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelqu'un qui est sorti à la 75e minute. Tu vois ce que je veux dire Et cet homme, il n'est pas censé sortir à la 75e minute. Il s'appelle Lionel Léo Messi. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça a dû faire tellement mal. Barcelone. Voilà. Tu vois Messi nous au Barcelone, jamais on t'aurait fait ça. Écoute, voilà le problème. Voilà pourquoi hein, Lionel Messi était trop sur un sur un, sur un, un trône. Je sais pas quoi. Il croit qu'il va venir au Paris Saint-Germain et que nous, on, on va on, on va se, se, se, se plier à sa dictature. À ce petit-là. Hein tu viens sur le terrain, tu fais un match moyen, on te sort et puis tu ne checkes pas le coach Tu ne lui, tu lui fais pas un check c'est pas de sa faute si t'as raté toutes tes passes, si t'as raté toutes, ces, toutes tes frappes. Tu sais que là, de l'autre côté de la Méditerranée, là, il y a un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Hein? Lui, là, il n'a pas eu besoin de je ne sais pas combien de, de, de, de temps d'adaptation. Hein? Tu vois ce que je veux dire Là, il a claqué encore un but. Vous allez me dire, ouais, mais dans, dans le match, dans le jeu, il n'est il est, il est, il est pas là et tout. Non, non, non. Et alors hein? On dirait que Lionel Messi, il est là, il fait tout pour le Paris Saint-Germain. Là, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai, ça fait 20 ans qu'il a joué au FC Barcelone C'est vrai, voilà euh, Il a jamais vu euh, autre chose que le FC Barcelone Tu vois, c'est comme si euh, tu, tu, tu prends un, euh, Tarzan Tu vois, Tarzan Il a vu du temps de à la jungle La première fois qu'il est allé en Belgique Tu vois ce que je veux dire C'était un truc de malade Tu vois, il était là, il voyait des bâtiments de ouf ben Là, c'est la même chose avec Lionel Messi Donc là, Lionel Messi, il voit un petit peu la civilisation parisienne Les bons restaurants et tout, nanana Du coup, là, il est choqué Donc moi, je lui laisse encore pff, trois semaines tu vois, encore trois matchs, Et si tu continues à faire le malin, là, c'est fini. On va changer ton blase qu'il y a dans ton maillot, on va écrire Messius. Tu comprends Hein Léo Messi. Entendar Capitchi Merci.